Un site web est l'expression d'une vision. Il transmet vos valeurs et doit refléter ce que vous êtes sous votre meilleur jour. Il existe de nombreux outils pour créer des sites, mais nous pensons qu'un esprit libre a besoin d'outils libres. C'est pourquoi nous avons créé Silex, plus souple que WordPress et plus puissant que Wix dans l'esprit du do it yourself. Depuis 2009, des designers, des entrepreneurs des développeurs web l'utilisent pour créer des sites vitrines professionnels en partant d'une page vierge ou sur la base de templates d'exemples que nous avons créés. Derrière Silex, l'association à but non lucratif Silex Labs s'assure que Silex reste libre, qu'il respecte votre vie privée et les standards du web. De plus, nous utilisons Silex pour initier les novices au métier du web. C'est une source de motivation et un outil pour lutter contre la fracture numérique. Vous avez besoin de Silex autant que Silex a besoin de vous. Nous vous sollicitons aujourd'hui car nous avons l'ambition de donner à Silex une portée internationale en créant une documentation et des tutoriels multilingues. De plus, votre participation nous permettra de faire plus de templates libres pour faciliter le démarrage de votre site. Ne ratez pas cette occasion de faire avancer une incroyable initiative communautaire. Rejoignez-nous dès maintenant